Salut les gars, je suis vraiment contente de vous retrouver avec une nouvelle recette donc ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait des recettes au tout début de ma chaîne je vous proposais plein de recettes zéro déchet et là je reviens avec euh, plein de nouvelles recettes mais pas forcément zéro déchet, mais en tout cas les plus durables possibles en évitant un maximum les déchets c'est sûr mais toujours aussi saine et gourmandes donc pour cette recette de yaourt de coco c'est vraiment très simple il ne faudra que quelques ingrédients je commence par prendre un peu de lait de coco dans la première conserve que je vais euh, bah, mélanger un maximum pour éviter les grumeaux et là je viens euh, rajouter deux cuillères à soupe de fécule de maïs ou de tapioca ou d'arrowroot. c'est un peu vous qui voyez en fonction de ce que vous avez dans vos placards donc du coup je viens euh, avec la fécule de maïs et je continue à bien bien bien mélanger c'est important et je prends le reste de la conserve de l'autre conserve et je la mélange aussi je viens faire chauffer la première conserve avec la fécule de maïs. Moi je viens avec une marise pour bien bien reprendre tout. Ensuite je vais prendre de l'agar-agar, -agar, euh, donc 3 grammes, c'est un petit sachet et demi de mon paquet, de, de la marque Marinoi. Et là je viens faire chauffer mon lait. Quand ça devient bouillant, je compte 30 secondes. Et là je laisse reposer et je viens prendre ma deuxième conserve de lait de coco. Je mélange, je mélange, je mélange pour éviter les grumeaux et je la rajoute à mon mélange que je viens de chauffer avec la à gare. Quand ça c'est prêt, je verse le tout dans un bocal et puis j'attends que ça tiédisse donc jusqu'à 40 degrés. Vous pouvez faire ça avec un thermomètre mais avec le doigt c'est tout aussi pratique et donc si votre doigt ne chauffe pas trop, c'est que c'est bon. Et là vous pouvez rajouter vos probiotiques ou bien le reste d'un yaourt précédent. Alors je vous conseille vraiment vraiment vraiment de rajouter de la vanille, ça change vraiment tout à fait le goût, vous pouvez aussi rajouter un sucrant, du miel, de, du sirop d'érable. Et puis là vous venez laisser fermenter, donc soit 24 heures au chaud ou bien 3 heures au four, et puis le laisser pendant la nuit. Et pour que ce soit vraiment crémeux, ben je le mixe avec un petit blender, et puis là je le laisse encore ben, au moins 2 heures au frigo pour que ça prenne une bonne texture, et là j'ai un garde de coco hyper crémeux que je vais pouvoir utiliser soit dans des plats sucrés avec plein de fruits, soit dans des plats salés avec du citron, de la coriandre, etc. C'est un délice Bisous bisous, ciao ciao